Salut, je m'appelle Geoffrey, j'ai 29 ans, donc je suis français. Je suis arrivé à Montréal en juin dernier, donc ça fait un an que je suis ici. Et euh, donc là, je, je travaille en tant que vendeur en boulangerie. Donc c'était pas mon métier à la base, normalement je suis acheteur, mais j'ai voulu un peu changer mes habitudes et sortir de ma zone de confort. Ouais, il, il m'a vraiment plu, parce que bah, c'est sur 21 jours. Donc chaque jour, il y a, y a un truc différent, donc euh, c'est soit un texte, soit un audio ou, euh, ou une vidéo. Et euh, c'est vraiment assez court, donc euh, tu ne le dis pas « Ah, bah ça va durer deux heures, j'ai pas du tout envie de le faire, j'ai pas le temps aujourd'hui. » Donc c'est bien, justement, c'est très segmenté, Et donc tu en fais un tout petit peu chaque jour. Puis ça permet justement ce format, euh, vu que c'est étalé, justement de te poser les questions par rapport à ce que tu as entendu, à ce que tu as lu ou à ce que tu as vu. Et justement, c'est ça qui est bien, car comme, euh, car comme ça, tu peux, tu peux travailler sur certains points auxquels euh, tu as pensé, des choses comme ça. Bah, c'est une formation euh, très accessible, euh, simple, euh, avec de bons outils et euh, qui permet d'aller de l'avant. Bah, j'ai choisi un sujet qui me tenait vraiment à cœur, c'était euh, bah, par exemple rencontrer des filles. Donc euh, j'y ai pensé pendant une semaine, euh, genre je veux rencontrer une fille qui me plaît. Donc j'y ai pensé, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Et une semaine après, bah, j'ai eu euh, trois rendez-vous euh, avec des filles et puis euh, le résultat attendu était plutôt satisfaisant. Donc je me suis dit, ouais, ça, ça marche quand même la loi de l'attraction, quoi on peut demander sur tout ce qu'on veut. <rire> Un impact sur ma confiance en moi, bah, c'est sûr, c'est évident. Après, euh, comme je disais, c'est des outils que la formation nous donne. Et c'est à nous d'être curieux, de travailler là-dessus. Et forcément, quand tu travailles euh, petit à petit, tu fais euh, des petits pas, tu progresses petit à petit, et c'est vraiment là que tu te rends compte que, que ouais, ça augmente la confiance en soi. Parce que tu as des résultats qui, en qui entraînent d'autres résultats, qui en entraînent d'autres. Et quand tu fais un petit bilan... De, de tout ce qui s'est passé même si ça paraît pas exceptionnel, bah, comparé à, à la personne que j'étais avant, il bah, y a quand même du changement donc euh, c'est très agréable de, de s'en rendre compte euh, Oui bien sûr, j'ai vécu 5 ans dans une grotte <rire> au Népal, non non pas du tout bah, j'avais parallèlement à ça, juste avant j'avais commencé justement dans un centre de méditation pour justement comprendre ce qu'était la, la méditation Et et en fait c'est pas du tout ce qu'on pense, c'est plutôt quelque chose de très simple. C'est très bien qu'il y ait ça dans la formation de Tony, parce que c'est une bonne introduction à la méditation. Et vraiment ça, ça démocratise pas mal la, la méditation, ça enlève tous les freins qu'on peut avoir là-dessus. Euh, bah c'est pas ce que je dirais, il faut quand même avoir un, un minimum de curiosité. La curiosité c'est très important, tu vois, s'ouvrir aux, aux choses qu'on ne connaît pas. Je pense que ça convient plutôt à ces personnes-là, parce que justement, il y a des personnes qui sont sceptiques, mais du côté négatif, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à être curieuses et à comprendre, et elles restent un peu dans leur boîte, dans leur vision, et peu importe ce qu'on leur dit, bah, elles vont dire « oui, mais moi, je pense que... » donc forcément, elles vont avoir raison.